Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo de pas très très longtemps hein, une minute ou deux, deux maximum, Ouais comme d'habitude quoi, mais je t'emmerde. c'est juste pour répondre à une question d'un gars qui a fait un post sur Amino, Nintendo, France, machin truc, et voilà, c'est juste parce que j'ai la de d'écrire. et... OH LA PIKACHU Votre première console Nintendo. Enfin, C'était la 1DS, enfin la DS 1, hein. enfin... Ouais, bah j'ai plus la console, ok Ou alors, c'était celle-là. Ouais, bah j'ai plus la console, ok Votre premier jeu vidéo sur console Nintendo. Votre jeu favori Licence favorite. Lumière dégueulasse. Bah. Ah merde, il plus de lumière. Mais on voit rien. Ah. Oh une licence. Mais, mais si si, je suis une licence, j'ai Delta Run aussi, hein. j'ai... Non mais fr... t'es juste pas une licence, c'est tout. Bah, mais si, il y a Delta Run, je te dis... Et... T'es et... Et... pas une licence. Oh toi ta gueule. Hein. Quelles sont les consoles Nintendo que vous possédez jeu qui vous a le plus déçu bah tu vois moi en fait j'aime un peu tout tu vois j'aime donc il n'y a pas vraiment vraiment de jeu qui pourquoi on peut pas partager de niveau en ligne hein espèce de petite merde en plus je me rappelle j'avais fait un super niveau automatique bon là on voit rien parce que la lumière est dégueulasse mais sinon j'ai été super bien mon niveau style de jeu favori. Bah ben, moi perso il y a aucun jeu favori, enfin aucun style de jeu favori que je préfère, tu vois. Est... Yeah Quel est le moment où vous ayant le plus marqué dans un jeu Nintendo Pour moi, la façon dont je, dont je dis ça spoil ça ne spoile personne. Mais vous pouvez quand même me passer si vous voulez. Pour vous le dire, je vais, je dois aller chercher Maître Chifou. J'ai pas trouvé Maître Shifu. Du coup, vais aller chercher la Sainte Mère Blanche. Quand les grands ténébreux t'apparus, c'est à ce moment que le gars de 42 choqué fut. Donc, évidemment, là, il faut faire l'outro. Là, il y a le bouton pour s'abonner. Mais bah évidemment, si tu es sur Amino, ça marche pas. Clique Là, il y a la dernière vidéo mise en ligne. Là, il y a un contenu adapté au spectateurs. Et si tu cliques là, il y a... je me trouve amitié moi